Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Cet été, je participe au projet euh, Bébé en lire qui euh, met en avant euh, la littérature jeunesse euh, de façon générale pour l'été, pour encourager euh, les enfants et les adolescents à lire parce que c'est très bien la lecture, tout ça, tout ça. Et donc à cette occasion, j'avais envie de vous parler de trois romans Jeunesse, alors il y en a un qui est pas vraiment jeunesse, qui est plus ado, mais bon, on va dire que ça passe, hein, euh, avec des garçons trans, euh, parce que c'est vrai que il euh, y a, alors je ne sais plus si c'était il y a un an ou il y a deux ans, j'avais fait une vidéo sur des bouquins avec des héroïnes trans, euh, je vous mettrai bien la vidéo, hein. euh, et à ce moment-là, je faisais le constat il n'y avait pas, ou vraiment entre autres, très peu, euh, de livres avec des héros trans. Et il se trouve qu'en 2019, et c'était déjà le cas un petit peu en 2018, on a un peu plus de bouquins euh, avec des héros trans. Euh, et je trouve que c'est plutôt positif et euh, voilà, j'avais envie d'utiliser ce prétexte de bébé en lire pour euh, vous parler euh, de ces bouquins-là. Alors, ils sont pas tous euh, merveilleux, hein, euh, mais euh, voilà, ils existent et j'avais envie de vous parler de, de trois là qui sont sortis en 2019 et que je trouve intéressants. Tout d'abord, il y a Ce qu'il n'est pas de Binjo Moriachi qui est paru chez Akata, et qui est un light novel, euh, donc c'est un genre particulier euh, de roman euh, au Japon. C'est un roman ado qui se passe dans un internat, et euh, on est du point de vue d'un jeune homme euh, ce genre de base j'ai envie de vous dire euh, qui arrive dans un nouveau euh, lycée euh, dans un nouvel internat et il est mis euh, en colloque, vous savez dans des chambres partagées euh, avec un autre garçon euh, qui se trouve être un garçon trans euh, on lui dit euh, dès le début euh, etc et on lui dit de garder ça pour lui et donc voilà lui euh, il a jamais re rencontré qui que ce soit euh, qui soit trans euh, et euh, bon voilà il se retrouve avec ce garçon et, finalement ils se rendent compte qu'ils s'entendent bien, enfin bon voilà. et ça va être une saga euh, en cinq tomes, donc là c'est vraiment que le premier, c'est que l'introduction. Alors on est du point de vue de, de ce garçon 6 et je devine plus ou moins qu'il va tomber amoureux de l'autre garçon. Je pense que c'est ça, hein, vu le pas, vu le résumé, euh, mais peut-être que je me trompe, on verra un peu dans la suite. Le, le personnage du colocataire s'appelle Mirai et euh, alors j'ai trouvé que euh, pour un, un, un jeune adolescent trans, euh, il forçait énormément la masculinité, la performance de l'hétérosexualité et toutes ces choses-là. Il limite macho en fait parfois dans ses paroles et je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas avoir son point de vue euh, parce que je pense que tout ça, enfin moi, la manière dont je l'interprète, c'est qu'il euh, essaye tellement euh, de ne pas se faire repérer entre guillemets et de passer pour un mec cis et euh, de, de passer de manière générale que euh, voilà, il surjoue cette masculinité euh, pour que personne ne se doute de rien en fait et que c'est presque un mécanisme de défense en fait. Il y a peut-être aussi quelque chose de, de, du rejet total de la féminité parce que euh, peut-être que sa dysphorie ou son histoire personnelle euh, l'a fait énormément souffrir à ce niveau-là. Voilà, on sait pas et je trouve que c'est dommage de pas le voir, mais bon après c'est libre à interprétation, je trouve. Bon voilà, j'attends vraiment euh, la suite pour voir comment ça se développe, là c'est vraiment qu'une introduction. Euh, donc on verra. Je trouve que pour le moment ça va, c'est pas trop maltraité. Puis c'est vrai que comme le personnage principal il connaît rien, euh, bon, dans un sens c'est assez normal qu'il ait parfois des réflexions euh, un peu craignoses. Faut voir comment ça évolue, parce que bon, pour le coup, au début il connaît rien, mais au fur et à mesure il connaît un peu plus. Donc euh, j'espère que, voilà, ça va évoluer là-dessus. Euh, donc voilà, affaire à suivre, mais pour le moment je trouve que pourquoi pas. Ensuite. Au pied du grillage, pousse un oranger de Philippe Gauthier euh, à l'école des loisirs. Alors c'est une pièce de théâtre, <rire> euh, c'est hyper rare, je ne parle quasiment jamais de pièces de théâtre sur ma chaîne, mais là c'est le cas, c'est assez spécial euh, dans le sens où c'est une pièce qui est très courte, qui est destinée euh, je pense euh, au niveau primaire ou au niveau collège pour la faire jouer aux élèves ou pour pouvoir la faire jouer devant des élèves et pour pouvoir ensuite... Euh, discuter, ouvrir le dialogue sur certaines thématiques. Il se trouve que euh, le héros, on se rend compte au fil de la pièce, que c'est un garçon trans. Il faut savoir que c'est pas le centre de l'histoire, euh, puisque euh, l'histoire principale c'est euh, ce jeune garçon qui rencontre une euh, jeune fille euh, qui est derrière un grillage en fait. Alors on comprend plus ou moins, alors c'est difficile mais euh, que peut-être il y a des histoires de réfugiés, ou euh, des histoires d'exclusion, euh, je sais pas si ça fait référence euh, aux populations réfugiées qui sont parquées euh, pour être ensuite déplacées, je sais pas. Comme c'est pas précisé et qu'il n'y a, qu a pas réellement de il a pas de préface, il n'y a pas de pot euh, je pense que justement c'est ça qui est intéressant avec les enfants, c'est de pouvoir discuter de ces sujets-là. Donc voilà, c'est sur l'exclusion, la différence, euh, les choses comme ça. Et je trouvais que c'était bien euh, et aussi que c'était bien de pas avoir, d'aborder la question du genre euh, dans un récit qui est un peu plus large euh, sur l'exclusion, la différence, euh, voilà. Et de pas toujours avoir des trucs sur euh, oh là là la transidentité, oh là là la transition, machin, etc une petite lecture, et surtout je pense un petit outil pour aborder les questions d'exclusion, de racisme, de genre, avec les enfants. Et pour terminer, Hit de Catherine Grieve, alors j'avais parlé de Catherine Grieve pour son bouquin que j'avais adoré qui s'appelait Je suis qui je suis, qui pour moi était l'histoire peut-être d'un d'une personne en questionnement sur son identité de genre, soit vers la non-binarité euh, ou euh, un garçon trans, je ne savais pas trop puisque c'était assez flou. Euh, et du coup, là, euh, Catherine Grive s'essaye au traitement euh, préfrontal euh, de la transidentité avec euh, ce euh, bouquin. Comment dire C'est typiquement le genre de livre qui aurait pu être vraiment très bien, je pense, parce que l'histoire est bien parce que les personnages sont assez bien caractérisés parce que vraiment il y a beaucoup d'éléments qui auraient pu faire que ça aurait été excellent mais euh, en fait le nombre de maladresses euh, sur le sujet de la transidentité fait que euh, je ne peux pas dire que c'est un, un super livre et ça c'est hyper dommage en fait il y a plein de problèmes de vocabulaire ou des détails euh, qui auraient pu être vraiment évités euh, avec la consultation en fait de personnes euh, trans euh, l'engagement de son Steve Rader, par exemple ne serait-ce que le résumé, on parle de trans... transgenrisme personne ne dit ça en fait tout le début c'est sur le drame que vit euh, cette jeune personne euh, l'immeuble où euh, il vit avec ses parents euh, prend feu et du coup euh, il perd de tout et donc c'est un, un, quelque chose d'assez traumatique et euh, cet événement-là pousse le personnage principal à euh, aussi se questionner sur ce qu'il veut et ce qui est important, etc. Et au fur et à mesure est amené euh, le sujet de la transidentité. Et à partir du moment où l'autrice essaye d'aller frontalement sur le sujet de la transidentité, euh, c'est là où voilà les problèmes de vocabulaire, les problèmes de connaissance euh, vraiment du sujet se voient en fait. Et euh, c'est vraiment dommage parce que, au fond, <rire> fond c'est pas mal. Et je veux dire, c'est la première fois dans un livre où on parle de bloqueurs d'hormones, par exemple. C'est la, vraiment la première fois et je pense que c'est hyper important d'en parler. Mais euh, voilà, il y a, y a des méconnaissances à certains moments et, et ça se voit trop et c'est vraiment beaucoup trop dommage. Enfin, ne serait-ce que sur en fait euh, bah, la couve quoi, Hit. Euh, alors, après, je pense que ça pourrait se justifier dans le fait que, bon voilà, c'est des, des, des collégiens, donc euh, pour eux, euh, it serait euh, le pronom neutre en anglais parce qu'ils bah, ils, s'y connaissent pas en anglais, quoi. Mais en fait, it c'est pas le pronom neutre en anglais. C'est they. Je trouve que on aurait pu avoir une meilleure idée à ce niveau-là. Donc voilà, je suis assez euh, embêtée avec ce livre parce que d'un côté, je trouve que l'histoire est bien, mais de l'autre, euh, on n'est pas au point, quoi, donc, euh... donc voilà, mais bon, c'est quand même bien qu'il existe, Enfin voilà, il faut voir le côté positif, mais euh... c'est vraiment dommage que vous n'ayez pas fait appel à des sensitive readers, parce que pour le coup, euh... on aurait pu éviter, je pense, 90% des erreurs qui sont dans le livre. Voilà, c'est dommage. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Euh, je vais vous mettre euh, le lien de la personne qui fait une vidéo demain euh, dans le cadre de Bébé en lire, donc toujours sur la littérature jeunesse. N'hésitez pas à aller voir euh, parce qu'il y a une chaîne de vidéos, etc. Il y a plein de gens qui en parlent et donc euh, c'est très très cool. Il y a aussi un concours, je crois. Allez voir, hein, allez checker, euh, vous allez voir c'est assez cool. Si vous avez d'autres livres avec des personnages de garçons ou d'hommes trans, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça sera utile à tout le monde. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur OTIP pour regarder une petite pub et me rapporter des petits centimes. Euh, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne, tout ça tout ça. Et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos.